abrite-moi sous Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans les livres des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103.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 Mon âme bénit l'éternel. Amen. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne saiment ni ne moissonnent. Mais notre Seigneur les nourrit. Ne valez-vous pas? considère Nous avons ce matin de pouvoir nous retrouver rassemblés dans ta maison à toi Père et nous rendons gloire à ton nom pour tes bienfaits pour tes hauts faits Seigneur pour ce que toi tu fais ce que tu continues à pouvoir faire et, et c'est vrai comme nous l'avons chanté nous voulons vraiment considérer ta parole c'est notre lumière sur le sentier Père Tout-Puissant Dieu c'est aussi Oh Dieu, les guides qui nous conduisent encore dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, parce que ta parole à toi est la vérité, Seigneur. Elle nous éclaire davantage, mon hein, roi, pour que nous puissions voir comment encore marcher, comment, Père, tu de poser les pas, afin que nous puissions être sûrs et certains que nous sommes sur le chemin. Oh Dieu, tout puissant, merci encore pour ton peuple que tu as gardé, que tu as réellement aussi protégé sur le chemin, sur la route qu'ils ont pris pour venir en cet endroit, mon béni, mon père oh Dieu, tu as vraiment protégé tes enfants, toi, Père. Merci pour ton amour et ta bonté encore. Sur ce matin, parce que, Seigneur, tu nous as donné encore le souffle de vie, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Sois béni encore pour les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Père. Oh, ah, nous te supplions, mon Roi, de voir nos cœurs qui ont chanté, qui ont ma Père, poussé encore des cris des jours encore ce matin. De voir combien nous soupirons après toi, comme nous l'avons entendu. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Sois béni au oh notre Dieu, nous ne voulons pas oublier quoi que ce soit, bénémoine Père bisson parce que tu fais des grandes choses. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, de nos enfants, nos petits enfants, mon béni, mon Père oh Dieu. Nous voyons ta main à toi, mon Père au oh Dieu. Agir aussi puissamment, mon sauveur. Oh, parce que tu es vivant, nous vivons également aussi, Père. Merci pour ton amour à notre endroit. Merci pour les cantiques qui ont été chantés. Merci pour les enfants qui t'ont chanté encore en ces lieux, bénémoins, Père Tibissant. Pour chaque frère, chaque soeur qui s'est déplacé, Père. Venir à cet endroit que tu as gardé. Vois l'amour, vois le sacrifice aussi Père, souviens-toi de nous encore aujourd'hui Père Saint, merci pour le psaume, merci pour tout Père car nous t'avons ainsi prié, au nom de saint Christ, Amen Que notre Dieu soit béni vous pouvez vous asseoir nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver pour louer notre Dieu et pour aussi avoir la communion les uns avec les autres et surtout pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'entendre sa voix, afin que nous puissions avancer avec lui, comme l'Écriture le dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute paroles, qui sort donc de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. » Nous leur remercions de ce qu'il est vivant, de ce qu'aujourd'hui encore il continue à pouvoir parler, pour que nous puissions certainement être aussi rassurés, puisqu'il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin de temps. Amen. Nous réalisons que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il dit une chose, il la tient. Parce qu'il veille sur sa parole pour pouvoir l'exécuter. C'est pour ça qu'il est honoré, parce qu'il aime être honoré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous pour aussi avoir prié pour moi. Je vous en suis reconnaissant. Et je remercie personnellement chacun de vous tous pour votre amour aussi, pour... Les prières que vous faites monter devant son trône de grâce pour que Dieu qu m'accorde aussi cette grâce aussi de pouvoir être parmi vous. Nous lui sommes reconnaissants pour cet amour qui ne cesse de pouvoir nous témoigner, parce que nous avons vraiment besoin de lui. Comme l'écriture l'a dit tout à l'heure, mon âme bénit l'éternel. Et c'est ce que cette âme reconnaît à l'endroit de ce que ce Dieu a fait réellement aussi pour elle. Et je crois que tout un chacun de nous, nous devons être conscients de ce que le Seigneur, notre Dieu, est pour nous d'abord, et ce qu'il a fait pour nous, et aussi sa fidélité à l'endroit de sa parole, effectivement, qui nous reconforte davantage, effectivement, aussi, qui nous console à nous qui sommes réellement le croyant, parce que nous avons cru en lui. Et nous reconnaissons effectivement que lui, il, il est toujours fidèle à, à sa propre parole, effectivement. Et, et quand il donne une promesse, effectivement, il n'est pas un homme pour changer en fait d'avis en cours de route, il est vraiment Dieu. C'est pour ça que nous l'avons vu aussi dans cet amour, cet élan de cœur. Effectivement, lorsqu'il était en colère pour tout détruire, alors Moïse le rappela, effectivement qui il est, et la capacité qu'il a, et aussi sa nature à lui. Nous avons un privilège de pouvoir avoir le Dieu d'Abraham, qui est aussi devenu aussi notre Dieu et, et la joie de pouvoir savoir que de la même manière qu'il a eu à pouvoir agir aussi avec le peuple, qu'il a eu à pouvoir faire sortir, puisqu'il est le même, il agit aussi certainement aussi et il le fera aussi avec nous. Nous, nous avons ce privilège de pouvoir le connaître parce que lui, il s'est fait donc connaître à nous. Que son nom soit béni pour pouvoir aussi garder aussi nos bien-aimés qui ont été en voyage dans le pays lointain, je crois, qu'il a aussi ramené aussi, et nous lui sommes reconnaissants. Ah, que Dieu te bénisse richement, j'ai entendu la main là-bas, ma bien-aimée, monsieur Rosalie. Ah, que Dieu te bénisse. Je vois pas tellement bien, mais je crois que c'est elle qui doit être là. J'ai entendu un peu sa voix. Que Dieu te bénisse richement. Il te fortifie beaucoup et merci pour tout ce que tu as fait. À chacun de vous tous, un grand merci pour ce que vous avez fait aussi pour moi. Merci beaucoup. Et Nous sommes heureux de, de, de réaliser la grâce que, que Dieu nous accorde, d'avoir des frères et, et des soeurs. Que Dieu bénisse mon frère Enzo, que je viens de voir tout à l'heure, effectivement aussi. Et ils ont bravé en fait de traverser la frontière jusqu'ici. Mais nous remercions Dieu qui les a gardés avec l'amour qu'ils ont pour la parole de Dieu. Et à chacun de vous tous, je crois que c'est quand même aussi des efforts que vous fournissez. Nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Nous réalisons donc, notre Dieu est un Dieu qui a cette capacité de pouvoir réellement aussi se souvenir de tout ce qu'il a eu à pouvoir effectivement aussi annoncer et même promettre effectivement aussi, même si à un certain moment, nous en tant qu'humains, nous pouvons oublier. C'est pour ça que nous disons effectivement que c'est un privilège pour nous parce que nous avons cru en lui et nous avons trouvé grâce à ses yeux et puis nous le connaissons. Parce que lui, il s'est fait donc connaître à nous. Que Dieu te bénisse, mon frère Julien. Il s'est fait connaître donc à nous, en fait, qu'effectivement, que nous le connaissions parce que si s'était pas fait connaître à nous, nous ne pourrions pas le connaître. C'est cela qui fait aussi notre assurance dans le sens que puisque nous le connaissons et puisque lui nous connaît et nous le connaissons parce que lui nous connaissait. Il s'est fait donc connaître à nous. Dieu te bénisse. Il s'est fait connaître à nous, effectivement. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est que nous marchons avec quelqu'un que nous connaissons. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce qui est merveilleux aussi de pouvoir avoir. Ah, mais je vois, c'est ma soeur Charlie là-bas que je vois l'info. Sois bénie, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ah oui, ça fait plaisir de revoir ma soeur. J'avais beaucoup pleuré. C'est pour ça que je suis heureux quand je te vois dans le fond. Alors, nous, nous réalisons, une ce qui est très important, c'est que nous connaissons les Seigneurs, et ce qui est merveilleux, c'est que les Seigneurs nous connaissent. Est-ce que vous comprenez <rire> Parce que tout le monde peut dire qu'on connaît, mais en fait, on connaît pas comme il faut. Mais quand lui nous connaît, alors là, il se fait connaître à nous, donc nous réalisons une chose que tous ceux qu'il a connus d'avance. Alors là, c'est un privilège, savoir qu'il me connaît. Donc s'il m'a connu d'avance, alors je suis un homme heureux, je suis une femme heureuse, parce que les projets qu'il a formés. Parce qu'il il les a prédestinés Pas échoués. Mais à réussir, il a réussi. Parce qu'ils doivent être semblables à l'image de son fils. Quel bonheur effectivement de pouvoir être rassurer que c'est Dieu ici lorsqu'il a voulu déployer son plan et son programme effectivement eh ben il m'a aussi connu comment je peux être sûr et certain qu'il m'a connu moi c'est ça hein, la chose merveilleuse c'est c'est pour ça qu'il nous dit que aujourd'hui donc si vous entendez sa voix il faut que tu entendes sa voix et ça, c'est parce que, <rire> il t'a connu, c'est pour ça qu'il s'adresse à toi. Et je crois que, sans l'ombre d'un doute, peut-être que quelque part, ça peut un peu, peu chercher à pouvoir un peu vous, vous distraire en vous disant, vous n'êtes, non, sans l'ombre d'un doute, vous devez être de sûr en dedans de vous, que je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Parce que quand il nous parle, ça pénètre dans mon cœur ça change tout effectivement parce que c'est quelque chose qui fait que <rire> la profondeur appelle la profondeur même si c'est dur alors nous sommes comme Pierre l'a dit à qui donc il nous donc à toi car c'est de toi que viennent donc les paroles de la vie est éternelle. Nous, nous avons donc cru. Donc, nous réalisons qu'effectivement que c'est, c'est quand même un privilège que d'être connu de ces dieux, effectivement, et si nous sommes vraiment connus. C'est là que nous devons aussi lui être reconnaissants et voir qu'effectivement que ces dieux eu à pouvoir faire un choix. Et quand il marche avec ceux-là, comme nous pouvons le voir aussi dans les scènes écritures, des hommes, des hommes qui ont été aussi fermes, et ces hommes, effectivement, ils savaient qu'ils avaient l'assurance de pouvoir être connus de ces dieux. Et aussi comme ils étaient connus de ces dieux. C'est pour ça que frères et sœurs, lorsque le peuple commençait à pouvoir tout le temps murmurer, vous savez, était comme ceci, ces hommes-là ont eu à pouvoir dire, mais dit, mais peu importe ce que nos yeux charnels peuvent voir, mais, mais puisque Dieu nous l'a dit. Amen. Il n'a pas dit ça aux aboréens, aux éphésiens. Non Ah non. Amen. Puisque Dieu nous l'a dit, alors nous sommes plus que capables. Amen. Est-ce que vous comprenez Parce que c'est Dieu-là. Il est toujours avec nous. Il s'est adressé à nous. Donc, c'est ici adressé à toi, ce que réellement, il te connaît. C'est aussi un privilège. Donc, le livre de Miché. Nous venons lire au chapitre 7. Miché au chapitre 7. Euh, oui, Nous pouvons commencer à partir ah, oui. Miché au chapitre 7 et nous lisons à partir du verset donc 18 Miché 7 ok Miché oh, bah, ce Abdias c'est quand même loin c'est vrai non je sais pas, mais c'est peut-être la pagination de la mienne avec la vôtre, c'est peut-être pas la même chose. Mais euh, Vous y êtes Miché 7, verset 18, il nous dit. Quel Dieu est donc semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère donc à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, et tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté donc à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Or oh, notre Père céleste et notre Dieu, certainement ton peuple pouvait se souvenir encore du jour d'autrefois. D'autres fois, mon béni, mes Père dieu tu leur as témoigné un amour extraordinaire à cette postérité d'Abraham, mon béni, Père dieu qui était étranger, qui séjournait dans un pays où ils étaient asservis, mon roi, mais ils ont eu à pouvoir voir cette grande lumière, cette grâce que tu as pour à pouvoir leur apporter, Père. En visitant cet homme, Moïse, béné, et en démontrant que, oh, Dieu, tu es le Dieu qui se souvient toujours de tes promesses à toi, Père. L'homme peut oublier, mais toi, le Dieu, où, tu n'oublies jamais. C'est pour ça que nous te sommes aussi attachés, mon aimé, Père saint Dieu, reconnaissant ta grandeur, pâtissant, Dieu, ton amour et ta puissance et ton autorité, Seigneur. Souviens-toi de nous encore aujourd'hui, béné, pâtissant. Et c'est vrai, ils se sont souvenus que le jour d'autrefois, c'était des jours tout à fait exceptionnels. Nous rendons gloire à ton nom encore aujourd'hui, mon béné, père, Dieu, pour ton amour et ta bonté ta grâce que tu nous as accordée. Nous te remercions pour les scènes écritures que tu nous as donné, les privilèges. Oh Dieu du ciel, c'est vraiment un privilège d'avoir la Bible, Père. Ta parole à toi, sous forme écrite, mon bénémoine, Père Tibissant, entre les mains de ton Père, mon bénémoine, Père Saint, Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui a fait de merveilles. Louange à toi pour assister des hommes aussi comme Luther, mon bénémoine, Père, Père Dieu, qui ont combattu pour que la Bible soit imprimée, mon bénémoine, Père, Père Dieu, pour que ce peuple puisse avoir l'occasion de pouvoir la lire, mon sauveur. Merci pour ce privilège que nous avons aujourd'hui, d'être encore dans ces lieux, de pouvoir réellement aussi nous rassembler, pour pouvoir lire ta parole ta pour t'écouter, toi nous parler, Père. Pardonne-moi, mon béni, mais Père Dieu, car j'ai besoin de toi. Tu le sais, mon béni, aimé Père Dieu, souviens-toi de moi encore en ce jour, mon sauveur. Car moi et ton peuple, à toi, nous te sommes là, soumis, mon bien-aimé Père Dieu, nos oreilles sont attentives à toi. Nous voulons que tu nous aides aussi, parce que nous voulons t'entendre nous parler. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint jésus christ Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est comme cet homme ici se lance effectivement avec autant d'ardiesse pour exprimer effectivement quelque chose de tout à fait aussi... Puissant, parce que je crois que c'était un moment où ils, ils avaient eu à pouvoir passer par nos périodes et qu'ils ont pu réaliser effectivement ce que c'est Dieu et, et, et, et pour eux effectivement et c'est que c'est Dieu effectivement aussi a, a eu à pouvoir réellement aussi faire comme nous l'avons entendu effectivement aussi de la manière dont il a exprimé les choses effectivement comme qu'il a juré à nos pères au jour d'autrefois. Donc effectivement, ce qu'on on se souvient, ils se sont souvenus qu'effectivement notre Dieu, le Dieu parce que c'est les dieux d'Abraham, les dieux euh, d'Isaac et les dieux de, de Jacob, est un dieu qui était tout à fait différent du dieu des autres nations. Ils ont eu à pouvoir réellement aussi l'expérimenter et le voir. Je pense que c'est cela aussi leur leur a poussé à pouvoir réellement s'accrocher davantage. Probablement que c'était un peu historique, effectivement, parce que, vous savez, ils, ils n'étaient pas là lorsque le Seigneur Dieu avait eu à pouvoir parler à, à leur père Abraham, effectivement aussi, parce que, comme nous l'avons entendu il y a quelques temps de cela, je pense que cela, c'était avec Abraham que Dieu s'est adressé en lui disant « Qui ton père et ta mère et ta patrie ?» Et il a parlé effectivement pendant que il n'avait pas de descendants. Et c'est ces dieux-là qui lui firent donc la promesse aussi à cet homme, donc Abraham, qui était attaché à ces dieux, et disant qu'il aura donc une postérité comme les étoiles du ciel, effectivement, et qu'il serait aussi à asservi. Cette possibilité n'était pas là, ils n'ont pas entendu cela. Donc, ils, ils n'ont pas pu voir, effectivement, aussi, les, les, la main de ce Dieu d'Abraham, effectivement, parce que, comme vous savez, il fait que vous puissiez vous appeler effectivement, après ce que Dieu a eu à pouvoir faire à Abraham, Abraham est parti, effectivement, et puis, il y a eu, donc, effectivement, Jacob, que vous connaissez, effectivement, ainsi, parce que, d'abord, Isaac, comme vous savez, et puis, Isaac est venu, effectivement, Jacob, et Jacob, effectivement, a eu à pouvoir fuir, parce que son frère, effectivement, cherchait à pouvoir le tuer, à cause du droit de Neske. Jacob a eu à pouvoir acheter parce que son frère a vendu. Et lui et son frère n'en voyaient pas réellement aussi l'important. Je pense que vous vous souvenez de cela. Parfois, nous avons des choses que Dieu nous a accordées et qui sont tellement, tellement importantes pour nous que, en fait, nous ne le regardons pas de la bonne manière. On regarde toujours le voisin. C'est pour ça, frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, quand il vous a appelé, il vous a choisi, il vous a pas laissé vide. Comme l'Écriture dit, qu'il ne vous manque aucun don. dans êtes... C'est vrai, il ne vous a pas laissé vide, il ne peut pas vous prendre pour laisser vide. Quand il vous appelle, effectivement, c'est là que nous comprenons que c'est la justification. Vous comprenez cela, non Donc il nous ramasse tous, il nous a ramassés. Et puis après, quand il nous a ramassés, il nous a pour rien. C'est qu'il y a, nous l'avons souvent entendu, mais que Dieu nous aide. C'est qu'il y a quelque chose de très important aux yeux de Dieu que toi, tu as. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il te lave. C'est pour ça que, comment est-ce qu'il te lave Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est toujours la vérité. Ne combat jamais la parole de Dieu, mon frère. C'est pour ton bonheur à toi. Qu'elle soit dure, qu'elle puisse te, te, te, te, te, te répandre en tous son Accepte-la c'est une grâce que Dieu te, te reprenne, qui te montre effectivement là où tu as mal fait, que de pouvoir simplement marcher, tu sais, même pas que tu es bon. Si quand Dieu te parle, glorifie Dieu. Amen. Seigneur, je ne voyais pas mes gloires à toi. La parole m'a repris. Et quand tu es un fils de Dieu, ne sois pas comme Caïen, auquel okay, okay, okay. okay, le Seigneur a eu à pouvoir parler, répéter effectivement, et avec autant d'amour effectivement. Mais Caïen, lui, était toujours dans ce pensait effectivement, voulant faire ce que lui voulait faire. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand le Seigneur te reprend, nous savons que quand on vous reprend, ça ne fait pas du bien. Et ce que c'est pour le bien de tout un chacun de nous, parce que c'est par cela que le Seigneur notre Dieu, il nous taille aussi. Nous avons dit aussi, il nous fait passer par son difficile la parole vient te montrer donc que ta propre nature à toi. Ne combat jamais la parole. Parce que de toute façon, tu ne seras jamais vainqueur. God bless you, my precious brother. I can see you here. C'est mon frère Daniel. Oui, Daniel Rivera. Del Salvador. Donc, nous ne sommes pas appelés à combattre la parole de Dieu, mais à pouvoir nous soumettre à la parole. Et ça, c'est pour ton bien. Et comme David le disait lui-même, il dit, mais comment, comment, ça c'est pour tout comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier On combat toujours la parole de Dieu parce qu'on a des projets, mais des projets immondes qui ne sont pas bons. Telle voie, par les doigts à l'homme, ça c'est lui ci c'est la mort. Mais Dieu vient te montrer la voie de la vie. Ah bon, toi, tu combats effectivement dit mais c'est en se dirigeant, comme il est bon comment le jeune homme a-t-il pu son sentier, mais c'est en se dirigeant d'après ta parole. Et puis il dit plus loin, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, le Seigneur, quand il a appelé toi, il a déjà quelque chose que toi, il a prévu pour toi. C'est pour ça qu'on parle du don. Vous n'avez jamais remarqué que tu te disais, vous avez déjà remarqué, frère et soeur, que, vous avez déjà remarqué, je pense bien, que quand l'apôtre Pierre, le jour de la pente, il a prêché. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Sois le bienvenu, ma soeur Trifonie. Hein? Que Dieu te bénisse. Oui, il n'était pas. Moi, peut-être je n'étais pas là, mais il n'était pas bien. Maintenant, je suis là Ah, c'est mon frère. Justin, c'est là-bas au fond. Ah, que Dieu soit, oh que je suis soulagé. Et je suis heureux de te voir, mon frère. Ah, Saint Charlie, frère Justin, gloire à Dieu. Je pensais beaucoup à vous. Merci beaucoup Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est vrai que vous vous étonnez, mais nous rendons gloire à notre Dieu. C'est important que nous puissions comprendre, c'est une grâce. Quand Dieu nous donne nos frères, nous donne nos sœurs effectivement aussi, et ça doit être quelque chose qui doit vraiment nous consoler. Donc nous, quand la parole de Dieu s'adresse à toi, ne combat jamais la parole. Et comme le disait effectivement, il dit, mais comment je ne regarde pas son -il? il dit, en se dirigeant d'après ta parole, il dit, je sers ta parole, ne combattez jamais. Quand on est dans l'erreur que la parole te reprend, glorifions les Seigneurs pour cela. Parce qu'il dit, il reprend tout ceux qu'il reconnaît comme fils, qu'il aime effectivement, ainsi de effectivement. Parce qu'ici, la parole ne te touche pas effectivement pour sur la question. Mais quand elle te touche dans ton cœur effectivement, ce que Dieu a eu le regard posé aussi sur toi. Donc, c'est ta parole dans mon cœur, enfin de ne point pécher contre toi. Ce qui veut dire que nous <rire> savons, la grâce de pouvoir effectivement aussi comprendre que la parole que Dieu nous donne est là vraiment la puissance de pouvoir changer ma propre vie. C'est pour ça qu'on dit que sanctifier par ta vérité, ta parole est la vérité. S'il vous plaît frères et sœurs, ne combattez jamais la vérité. Parce que, regardez très bien, la Bible le dit, car il viendra un temps. Si la Bible l'a dit, cela doit arriver. Où les hommes c'est-à-dire que tout le monde inclut. Parce que vous et moi ici, nous vivons dans le même espace-temps que tous les païens, qui nous étions d'abord de leur nombre. Païens. Dans le monde, effectivement, dans lespace manière où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Je voulais toujours dire, effectivement, ici, que toutes. <rire> Parce que, parfois, vous regardez pas bien. Toutes les mesures et lois qu'on prend dans le monde. On ne vise pas les hommes, on vise surtout la parole de Dieu. En grande majorité, effectivement, c'est toujours la parole de Dieu. Regardez aujourd'hui, dans les décisions du gouvernement, même au du gouvernement, c'est Mais c'est toujours ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on vise toujours les choses qui concernent Dieu. de C'est qu'on combat, parce que ce ne sont pas des hommes, c'est des esprits. N'oubliez jamais qu'il y a toujours deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, effectivement, c'est l'esprit du malin. Donc, alors que, et donc, et tourner, gens, qu ils vont, vont détourner l'oreille de la vérité. Donc, ils ne vont pas aimer la vérité. Ce qui veut dire qu'en fait, de cela aussi, ce qu'il y a, non seulement les hommes, effectivement, mais <coughs> même dans le milieu de ceux qui disent que nous croyons, détourner l'oreille de la vérité, c'est que quelque part, toi qui as eu à pouvoir l'occasion de pouvoir quand même entendre la vérité. Mais c'est vrai, ça? Bien sûr que oui. Vous me direz, frère, c'est pas possible. Mais... Le Seigneur a prêché, non? Jean chapitre 8, vous vous souvenez? Ils ont entendu. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? C'est parce qu'il y avait un problème. Il refusait. Il était venu pour le sauver. Le Seigneur n'était pas venu pour pouvoir juger ni condamner qui que ce soit. Ça ne l'oubliez jamais. Il est mort pour tous les hommes. Personne ne peut avoir l'excuse, je reviens dans Abraham, effectivement, je reviens dans Adam. Personne ne peut avoir l'excuse de ne pas dire, oh, vous savez, c'est à cause de la faute d'Adam de, de et d'Ève. Oh, s'il vous plaît, laissez maintenant Adam et Ève tranquille. Oh, non, non, non, c'est la vérité, c'est pas pour dire, mais laissez Adam et Ève tranquille. Parce que leur problème a été déjà solutionné. Puisque le dernier Adam est venu. Ah oui, c'est vrai la Bible dit Jean l'a vu, qu'est-ce qu'elle s'est dit, mais voici l'agneau de Dieu qui fait quoi Qui ôte quoi Les péchés du monde. Donc ces péchés-là, ôtez okay. Maintenant, frères et sœurs, le problème, c'est toi. Ce n'est plus Adam, c'est à cause d'Eve, non. Toi, maintenant. Parce que le problème d'Adam et d'Ève a été solutionné. Maintenant, c'est toi qui es donc devant maintenant dans la situation que tu dois arriver à pouvoir être conscient de prendre effectivement aussi ta décision en réalité, en rapport avec ce que le Seigneur, donc, a dit donc, nous comprenons que si il le fait, comme il dit sanctifié par ta vérité ta parole donc est la vérité ça peut vous dire que Dieu a donné à chacun de nous quelque chose et comme nous le disons aussi tout à l'heure, effectivement, en se référant à Pierre, qu'est-ce qu'il a dit après avoir prêché, il me dit, mais leur cœur avait vraiment touché, il dit, mais du Seigneur Jésus Christ. Vous savez, c'est le nom? Et vous recevez ça? Ça, c'est la promesse du Seigneur. Non! C'est lui qui t'est dit. Alléluia. Quand Dieu promet, il doit accomplir. Alléluia. Donc, lui, c'est Ce jour-là, par la bouche de celui qui a dit que je vous recevrai le droit d'hériter tout, bien sûr! Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne réalises pas ce que tu, ce que tu es. Tu te compares au boîte de ceci et de cela, ceci, et de ce que tu vois. Non, tu es plus que cela, ça. C'est la vérité, monsieur. Oui, tu vois plus que toutes ces choses autour de toi. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. C'est par la parole de Dieu, ton Dieu, à toi, que les choses existent. Amen. Alors tu vois plus que cela. Amen. Tu es un fils, mon frère. Amen. Tu diras et la chose sera. Amen réveille toi ma soeur Amen. Ne soyez pas comme des gens qui n'ont pas d'espérance Non C'est parce que vous vous comparez à des choses inutiles, et vous voulez des choses inutiles, même pour... ça ne sert à rien Parce que toutes ces choses-là, on nous dit qu'on nous reste la par-dessus. Écoutez l'Écriture Oui, les n'a pas compris <rire> C'est ça le problème les amis n'ont pas compris. Mais son petit frère. Ah, son petit frère. <rire> C'est cela que nous devons comprendre que mon frère et ma soeur, si Dieu te connaît, sois en paix. C'est 100% vrai. Sois en paix. Parce que regarde, frère, quand les dieux sont formés dans seins de la maman, ah oui... Non, mais ça peut pas distinguer. Et puis ça bousculait là-dedans. C'est à ce moment-là qu'elle est là, ça doit consulter l'éternel, l'auteur de la vie en chacun de nous, n'est-ce pas? Et c'est l'éternel qui lui dit. Oh madame Rebecca. Rebecca, oui, vous connaissez, non Il y a donc deux nations. Voilà. Quel privilège quand Dieu te connaît. <rire> Dans toutes les circonstances, il est toujours. Là, bien sûr. Oui, c'est pour ça que vous voyez que cet homme qui connaissait qui connaissait Dieu de tout son cœur, il aimait tellement Dieu de tout son cœur, dont Dieu a dit un nom selon mon cœur. Chaque fois qu'il partait, même son général immédiatement, « Hey, hey, hey, hey, hey, rengaine ton épée, mais pourquoi Consultons. » Ça, c'est la nature d'un fils de Dieu. Toujours chercher à connaître, les Seigneur, parce que frère, ce n'est pas une corvée, mais c'est ta vie à toi. On prend trop de décisions. rapidement, Frère, tout ce que nous voyons, nous pensons, ce n'est pas bon. Pourquoi d'abord mon esprit ne connaît pas le futur Il ne voit que ce que nous voyons ici. Mais il sait pas ce qui va se passer demain. Qui connaît le futur Alors consulte-le. Demain, je ne connais pas en pour le choix que j'ai fait maintenant. Alors, pour ton amour, à toi, la grâce, est-ce que je dois ou pas c'est comme ça que David était dit, mais lui, je sais que tu m'as dit, mais, mais dois-je monter ou pas Je vais te dire ah, on est Dieu, venez on va monter. Hey, hey, hey. Il se dit, mais, Seigneur, dois-je monter maintenant ou pas Il dit Non. Il se dit, non, pas maintenant. Alors, imagine qu'il était monté rapidement. Ce que Dieu est important. Nous sommes appelés à consulter donc l'éternel notre Dieu. Et ça, ça c'est important. C'est pour simplement, c'est pour ça que j'ai dit, dans les choses de Dieu, ne vous sentez jamais obligé. Oh, Dieu, c'est pour l'amour de Dieu. Dieu ne n'oblige personne. Dieu nous aime, il n'oblige personne, il nous parle simplement. C'est pour ça que vous dites que c'est lui qui a des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit, oser. Bien sûr, monsieur. On pas dit, je vous oblige, tout d'écouter. Jamais. C'est lui qui entend ma voix et qui ouvre la porte. Il dit que si tu entends, je suis directement oublié. Non, non, non, non, non. Si tu entends et que ça te touche et que tu veux me faire entrer, tu ouvres toi-même. Tu m'invites, à j'entrerai. C'est pour ça, pour l'amour de Dieu, arrêtez. Pas oh, parce que je suis chrétien, je ne peux pas faire. Non. Tout est permis. Est-ce que vous entendez ça Vous entendez bien Tout est permis. Ah, Seigneur, parce que moi je crois, que tu ne me permets pas. Non non non non non non. Non Vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Amen. Sœur, oh, c'est plus que ces chrétiens. Je peux plus. Je peux plus. Non non non non non. Tout est. C'est écrit. Alors pour l'amour de Dieu, connaissez Dieu. Il vous a rien empêché. Tout est permis. C'est vrai qu'on change la façon de Vous savez, j'ai les Écritures, j'ai dit, nous les hommes, nous devons connaître Dieu. Amen. Juste une portion de l'Écriture, parce que nous allons rentrer dedans, puis nous revenons dans, dans, dans. Pour que nous comprenons comment Dieu est grand. Nous sommes toujours dans la Sainte Écriture. Dans les livres de Matthieu, c'est touchant. Regardez, je crois que c'est Matthieu, chapitre 12. Matthieu chapitre 12, juste le verset 5. Juste verset 5. D'ailleurs, vous savez, je vais d'abord, vous me permettez, je vais lire d'abord le verset 1. Hein? Ah, ah, ah, ah. Regardez. Il dit, en ce temps-là, Jésus traversa donc des champs de blé un jour de sabbat. Vous savez très bien que le jour de sabbat, vous ne devez rien faire. Absolument interdit. Vous connaissez cela Et on ne doit jamais faire quoi que ce soit le jour de sabbat. Alors il dit, ses disciples qui avaient donc faim se mirent donc à arracher des épis et à manger. Bon, en fait, vous ne pouvez pas. Parce que c'est le jour de sabbat en principe. C'est-à-dire que vous devez avoir préparé ça la veille. Le sabbat, c'est le jours du repos. Vous comprenez Vous le saviez quand même. Jour du repos. Vous reposez, même pas allumé, vous reposez. Maintenant, regardez. Et il se mirent à pouvoir arracher des épis et à manger. Les pharisiens suivent toujours. Hein ah oui, oui ils ne le lâchent pas. Parce que vous savez pour quelle raison Il veut détruire toujours l'influence de son ministère, voilà. montrer les erreurs pour que le peuple comprenne. Vous savez, nous vous l'avons dit. Lui, il ne s'attache pas à Moïse. C'est toujours ça le problème. Yeah, hein, il dit, le pharisien voyant cela lui dire voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat donc ça dit que, eux ils connaissaient cela puisqu'ils étaient attachés à la loi avec Moïse vous ne pouvez pas bouger autrement petit comme ça ah Moïse a dit vous connaissez, non? il dit il n'est pas permis donc de faire pendant le sabbat verset 3 mais Jésus le maître. Me nous avons un précieux sauveur, frère et soeur. Ah, la, la, la, la, la, la. En tout cas, nous, nous sommes appelés, nous sommes appelés à l'aimer, vraiment. S'il faut avoir un compagnon, ça, c'est le seul. Et on nous dit même que tous vos compagnons, les soirs, mais mon compagnon. Alléluia c'est merveilleux hein? parce que si nous continuons nous allons aller jusqu'au bout et c'est vrai frère Un jour, tous nos compagnons ses compagnons-là, lui, avec toi jusqu'au bout. J'ai dit, Seigneur, le jour où nous serons dans les cercueils tout le monde m'abandonnera. Mais toi, mais toi, Alléluia. Gloire à Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur, Lazare était mort, il n'a pas abandonné. Même étant pourri, il est venu les chercher. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà les vrais compagnons, ma soeur, pour qui je dois pleurer, pour qui je dois soupirer, parce que c'est lui là il me trahira jamais. Non. Que son nom soit. Ah, il est merveilleux, mon frère. Quand tout se rencontre toi, lui sera ton défenseur. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai trouvé en Jésus l'ami. Mais... Oh. Gloire à Dieu. Oh, c'est merveilleux, frère. De la voix, c'est c'est plus que tout le trésor de la terre, mon frère. Alors dans Matthieu, il nous dit regardez bien. Matthieu, le verset suivant, nous étions Matthieu 12, verset. Mais mais Jésus leur répondit et qui était attaché au sabbat, à ceci, à cela. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. Vous connaissez David. David était de la tribu de Judas. Or, vous savez très bien, mon frère et ma soeur, que pour faire les services dans les temples, il y avait seulement cette tribu, non vous connaissez cela, non? C'était la tribu des Lévites. Donc, <rire> des Lévites. Qui avaient droit d'entrer. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ah, oui. Et voilà. Oh, Dieu du ciel, c'est merveilleux. Vous savez, pendant que David faisait ça, on a envie de sauter. Ah, il est, il est bon, les dieux qui nous servons, frères. Que le monde prenne tout ce qu'il a. Pris. Mais laissez-nous Jésus, frère. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, que ton nom soit béni. Pendant que David entrait dans cet endroit, où les gens le regardaient, il dit, mais cet homme, cet homme, c'est pas possible. Ce n'était pas que Dieu dormait. Non, Dieu voyait. Amen. Amen. Oui. Parce qu'il vient de dire là. Amen. Il dit, mais Et pourtant, gloire à Dieu, et pourtant, il Élisait. Il Élisait, il ne pas lui. Amen pour que toi, en tant que fils et fille de Dieu, quand tu entendras, même quand les diables, nous. On dit toujours les secondes vient viennent de l'éternel. Or oh, L'éternel, c'est la parole. Donc, je préfère, même s'il faut mourir, mourir avec... Je m'accroche à sa parole, parce que même quand je descendrai, quand il va commencer à regarder, il va voir une lumière quelque part. Cette lumière se connaît. Je serre ta parole dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez que Dieu nous aide à comprendre C'est nécessaire cela. Il dit, n'avez-vous pas lu Regardez, nous continuons. Il dit, bien ici. Si. Il dit, mais n'avez-vous pas lu ce que David fit Ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui, ceux qui étaient avec lui. Donc, Dieu voyait. Comment il entra aussi dans la maison des dieux vous suivez cela Mais à quoi Le pain de proportion qui, qui, qui n'était pas, qui n'était permis de manger, qui, qui, qui, qui n'était permis de manger ni à lui, okay. ni à ceux qui étaient avec lui. Vous entendez cela Parce que quand il nous a parlé, le Seigneur, il a bien dit dès le départ, il dit, mais n'avez-vous pas, pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui, il ajoutait bien, et ce, on va pas seulement de lui seul. Non, non. Donc, il voyait quand David est entré, et puis ceux qui étaient avec lui. Des hommes que Dieu... Lui... Vous savez, quand, quand... Oh, que Dieu nous aide. Oh, frère, il est bon c'est Dieu, que Dieu te bénisse. C'est extraordinaire. Il Et ceux qui étaient avec lui, c'était des hommes qui pouvaient mourir pour David. Parce qu'ils savaient que Dieu avait déjà fait une promesse pour David. Et Dieu lui a donné des hommes. Vous vous souvenez quand cet homme David était quelque part, il dit mais, ah il avait dit mais, je pouvais voir l'eau de la fontaine de Bethléem. Il a simplement exprimé ses désirs. Il n'a pas dit aller me chercher. Mais ces hommes qui étaient avec lui, il dit ça c'est un désir. De cet homme ici, ils se sont levés de nuit, traversant les camps, combattant les philistins, jusqu'à ce qu'à la Bethlehem. Ils ont puisé de l'eau toute la nuit, encore, combattant encore, jusqu'à arriver devant David. Il dit, mais tu as désiré l'eau de Bethlehem Voici l'eau. David a regardé, il a pleuré, il dit, c'est pas possible. Il dit, mais tu l'as désiré, tu as voulu cela. Le voici, mais c'est auprès de leur vie qui sont partis. Il dit, je ne peux pas boire ça parce que c'est auprès de votre sang. Vous, vous avez dit là-bas, il a versé par terre. C'est pour dire le caractère de ces hommes. Comment ils étaient C'est pour ça que Dieu ici, là. Il, dit, il dit, et ceux qui étaient avec lui, <rire> regardez très bien. Il dit, dit et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, effectivement, qu'il était permis de manger ni à lui, donc Dieu. Parce que, vous comprenez ce que je veux dire, non? David est issu de la tribu de Judas. Il faut toujours savoir cela. Il dit, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient donc ce pains-là, et qui étaient donc réservés au sacrificateur seul donc uniquement les sacrificateurs. Mais là, regardez comment il dit, uniquement les sacrificateurs. Donc, personne d'autre ne pouvait arriver à le toucher. Mais ces jours-là, ces jours-là, David eut faim. Et il entra, lui, avec ceux qui l'accompagnaient. Il prit donc du pain. Tout le monde lisait cette écriture-là. Sur son sur ce sont sacrificateurs, tous ceux qui prêchaient effectivement, Mais ils n'avaient jamais marqué un point à cet endroit. Maintenant, regardez la suite. Le verset suivant, il dit, le verset 5, il dit, Où, il a parlé de David, non? Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, par exemple, sur le jour de sabbat, les sacrificateurs eux-mêmes violent le sabbat dans les temples? <rire> oui. Qui pouvait savoir que les sacrificateurs violaient les sabbats Le Dieu de sa parole, il voit Frère, frère, frère Non, Dieu est un Dieu merveilleux. Ah, nous l'aimons ce Jésus. Oh, il est plus que la sagesse même. C'est pour ça que nous avons besoin d'un tel prédicateur. C'est 100% vrai Amen. Que lui seul nous parle Amen. Mais c'est vrai frères et sœurs C'est pour ça qu'il dit mais je ne vous laisserai pas en fait là C'est cela que nous voulons, nous soupirons Amen. Je vous enverrai les consolateurs. Amen. Ah Il est vraiment parfait Parce que s'il n'était pas avec nous Quelle direction allons-nous prendre Quelle orientation allons-nous suivre Alors il nous dit Écoutez bien dit bien. Oh, j'aime Dieu, frère. J'ai relu encore, verset 5. Où oh, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat? Parce que c'était eux qui disaient. Ils ont vu le sabbat. tout ça. Ils disent, mais vous en fait, je crois que en fait, je dis, mais. ce sont des gens qui ne lisent pas vraiment les écritures. Ils ont simplement Moïse a dit dans l'esprit effectivement. Les pauvres. Ils ont fait de Moïse ce qu'il fallait pas faire de Moïse et pourtant Moïse avait toujours été clair je ne sais pas, mais, dis, mais, dis, mais le Seigneur notre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira c'est ce qu'il a eu à pouvoir dire c'est sûr et certain et Moïse était un homme spirituel pour que nous comprenions ce que Moïse a dit effectivement il faut que nous soyons spirituels c'est-à-dire que nous soyons aussi dans le même esprit que Moïse que nous comprenions ce que cela veut dire, combien les saintes écritures a toujours, ont toujours été très importantes. Je parle, je, ce que je sais, je vais redire, ce que je prie que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre, c'est qu'il ne rentre pas toujours dans cette pensée en disant, c'est contre, non, non, non, on ne peut jamais prêcher contre des gens. Ce que vous devez savoir, effectivement, on ne doit et on ne sera jamais contre les gens. Ne commettez jamais cette erreur-là. Peu importe la nature de la personne qui vous aime ou qui ne vous aime pas, ne tombez jamais dans les pièces de détester la personne. Si nous avons les temps de le voir y arriver, cette importance-là, pour quelle raison, frère Parce que ce ne sont pas des hommes, ce sont des esprits. Je vais vous rappeler une chose. Vous entendez quand même ce que le Seigneur a donné comme ordre, non C'est un Dieu merveilleux et vivant dans sa façon de pouvoir faire les choses. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. N'est-ce pas vrai Il a dit quelque chose qui est tellement merveilleux. <coughs> Vous devez comprendre, comprenez cela d'une manière spirituelle. Allez, allez. Et il dit ceci, si. allez, partout dans son péché, la bonne nouvelle, n'est-ce pas Celui qui croira que sera baptisé, sera donc sauvé. On a prêché la bonne nouvelle pour les gens qui croient qu'ils soient sauvés. Et puis qu'est-ce qu'il a dit Voici donc quoi Vous vous souvenez plus Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous vous souvenez Alors vous pouvez me le dire À mon nom, ils feront quoi Répétez un peu. Est-ce qu'on a dit à mon nom, chasseur des frères et sœurs Est-ce que vous comprenez Vous lisez quand même les Écritures. Donc notre ennemi, ce n'est pas les frères. C'est pas... écrit clairement. Ils chasseront les démons. Nous n'avons pas lutté contre la chair. Est-ce que vous lisez les Écritures Mais contre qui Contre les frères et sœurs. Contre qui Les esprits ou les magias. Sœur, réveillez-nous. Enfin bon, on d'abord. Restez là. Détends, n'oubliez jamais. Et on ne t'a pas dit d'aller chasser donc frère, mais d'aller chasser ta soeur. Vous comprenez ce que je veux dire Mais chasser les démons. Amen, amen, amen, amen. Ah, Mathieu, nous continuons. Regardez, que Dieu te bénisse. Mathieu 12, nous dit Je lis encore le verset. Oh, j'aime Jésus, mon sauveur. Où oh, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat les sacrificateurs violent le sabbat dans les temples. Et vous rendez compte, donc, les sacrificateurs dans les temples même, ils violent le sabbat Et puis, il ajoute une parole extraordinaire. J'aime Dieu. Alléluia. Je l'aime, mon frère. Il est bon. Il est bon de l'aimer, frère. Le monde ne peut pas te réjouir, mon frère. Jésus qui sera heureux, frère. Oui, le Jésus de la Bible. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. S'il était hier comme ça, aujourd'hui encore. C'est ça qui fait notre joie. D'avoir un sauveur. C'est pour toi, ma soeur. Alors sois heureuse. C'est pour toi, mon frère. Sois heureux. Peu importe le problème, les problèmes finiront un jour. Oui, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Les sacrificateurs ils même violent les sabbats. Dans les temps. Et ça, tous les jours. Et oui. Et ce qui est merveilleux, c'est comme je vois ma soeur Belly qui est assise là-bas, qui regarde. C'est bien elle, je pense. J'ai dit, c'est comme. J'ai dit, mais Dieu était en train de regarder les, les sacrificateurs comme ça. Et il violait les sabbats, donc il Et vous savez, si Dieu les regardait, tout calmement, pour garder les Et oui, oui, oui, oui, comme ça, tout. Il était tout là en train de regarder. Il n'y dit rien. Il n'avait jamais rien dit. Jusqu'à ces jours-là. Ah oui, monsieur. Il n'avait pas parlé pendant tout ces temps-là. Gloire à Dieu. Il violait, il violait les sabbats, il misait rien. Mais ces jours-là. Ce jour-là, l'éternel parla. violez les sabbats. Que Dieu nous aide. C'est important, mon frère, que, que nous réalisons la grâce divine de Dieu. Ah oui. C'est parce que nous ne devons pas, comme nous le disions tout à l'heure, pour que vous puissiez comprendre, ce bien, quand vous dites, mais, dites, mais dites pas, ah, parce que je suis Non, non, non, dit avec Dieu, tout est permis. J'espère que vous êtes spirituel pour comprendre. Amen. Parce que si tu sors ici, <rire> tu vas au cafou, tu reviens avec quelques boîtes en montagne. Frère tu n'avais pas l'argent, mais tout est permis. <rire> tu crois, c'est mais il faut bien comprendre dans quel sens. Vous êtes spirituel, hein Donc avec Dieu, tout est permis. Vous, vous connaissez les écritures maintenant. Et ça qui, je me réjouis effectivement, on n'a pas allé plus loin. Quand on dit tout est permis, on ne s'est pas arrêté là. Il y a un verset qui suit. Ah, C'est pour ça que Dieu, Dieu, il est sage. Enfin que toi, mon frère, ma soeur, vous savez que nous sommes libres. Et, et aussi pour qu'on ne puisse pas dire non, non, non, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, Amen. il n'y a pas de contrainte. Il n'y a que ce qu'on appelle la liberté. Amen. Ça veut dire que, maintenant vous m'écoutez, vous vous coiffez comme vous voulez. Bien sûr. Il n'y en a pas le contraire. Vous hein. vous coiffez comme vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez. Oh frère, depuis que là, et puis bon, on nous oblige, on nous oblige. Et puis, et parfois même, parfois même, ils vont même faire un peu plus exprès. Pour que, comme vous avez, pour que, et pour pouvoir vous montrer, de toute façon, moi, je, je n'écoute pas ce qu'on me dit. Qu'est-ce que nous, nous vous avons interdit Vous coiffez comme vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez. C'est tout. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'encore plus loin. Il nous dit que celui qui a accueilli Jésus, notre Seigneur, est devenu esclave. Vous connaissez l'écriture Esclave de qui Vous devenez triste. Non. Quand on a parlé de la liberté, tout, tout est libre. On peut... Je voyais les gens, les yeux qui pétillaient comme ça. Et puis on descend un peu plus bas, on parle que c'est lui qui est attaché à Christ et devenu esclave de Christ. Et le visage change. Paul a dit, je suis prisonnier de Christ et j'aime être prisonnier de Christ. Parce que c'est dans les liens d'amour, monsieur. Amen, amen. Nous n'avons même pas pris le temps. Vous avez remarqué d'amitié Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je vais relire en combat tout de l'heure. Vous avez remarqué d'amitié qu'on a lu Hé, hey, faites, faites toujours attention. Regardez ce qu'il dit. Parce que quand vous dites des les, les crises, oh, oh, oh maintenant je ne peux plus me permettre. Maintenant, regardez. Et quand je suis dans les bras de celui-là, je sais pourquoi je vais là-dedans pas parce que je vais vivre comme je l'entends parce que je ne veux pas vivre comme je le veux mais ma chère à moi mais... oh, c'est pas possible est que quelque part toi même tu recherches effectivement ce désir dans le cœur de pouvoir être tu étais un voleur tu ne veux pas être un voleur mais l'esprit du vol est attaché à toi. Je peux m'enfermer chez moi, je dis, je ne vais pas aller voler les Carlsbergs, je vais donner un exemple. Mais tu sors, tu n'as pas l'argent, tu rentres au carrefour, tu étais parti avec un manteau qui t'est serré. Et puis on te voit sortir avec un manteau où tu as les poches comme ça. Ça a gonflé tout ça, tout un casier a pris. Et même pour marcher, la démarche change. Pour quelle raison C'est pas toi, c'est misérable que je suis qui me délivrera. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache. C'est à ces hommes comme ça qui gémissent, qui pleurent à cause d'abominations qui se commettent, pas qui aiment faire les choses que le monde fait, tout en étant couvertu que je suis chrétien. Non, mais c'est lui qui dit, mais il va pas. Et puis, je pense que c'est important, même si la personne que nous voyons dehors, il n'est pas comme nous pouvons voir effectivement au Bérufé. Ne méprisez jamais. Ne jamais regardez. Oh regardez. Quand tu fais ça, c'est que d'abord, toi-même, tu es orgueilleux. Tu te juges plus grand que la personne. N'oubliez jamais. Et j'aime l'apôtre Paul qui nous dit, nous tous ici, nous étions du nombre. Comment je peux battre ma poitrine à l'endroit de quelqu'un. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir le temps s'il le veut aujourd'hui. C'est nécessaire de pouvoir connaître le Dieu que nous servons. Okay. J'ai dit, nous avons lu dans Michée, chapitre 7. On n'avait pas prêté attention. Quel Dieu est semblable à toi? On a cherché partout. On a regardé parmi tous les dieux. Ce n'est pas qu'on répète quelque chose que, que Dieu nous a dit. Non. Nous avons nous cherché. On a même peut-être un peu, un peu essayé vers les balles, vers les est Parce qu'ils ont fait ça. Et quand il est arrivé au moment où on nous a posé la question. Puisqu'ils ont qu'un a de vous de deux côtés. Nous nous sommes dit, cet homme ici, c'est le pour qui nous avons quand même les astarté les balles, et puis nous associons aussi l'Éternel dont on nous a parlé, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand même, parce que ces dieu là que nous avons, ce que nous voyons, les les, les, les nations à côté de nous, ils adorent ce même dieu, effectivement. Les dieux comme Baal, Astarté ainsi de suite. Vous vous souvenez cela Dans le livre de Roi, chapitre 18, je pense que c'est cela. Puis je reviens ici, de vous pas C'est dans Michée vous dites enfin, Je sais pas, parce que vous me regardez un peu comme si... C'était que et Michée, ici, nous avons lu à Verset 18, Michée 7, verset 18, il dit, « Quel Dieu, écoutez bien, est semblable à toi <rire> !» On a regardé, effectivement. Parce que pour pousser un tel cri. ce n'est pas que tu dis ça comme ça, ce que quelqu'un t'a dit, c'est que quelque part, tu as réalisé... C'est vraiment... pour ça que l'adoration qui doit monter de toi Ne doit pas être une imitation de quelqu'un La reconnaissance quand tu entends cela C'est parce que quand tu t'élèves pour pouvoir chanter c'est pas parce que les voisins s'élevaient Moi-même, moi-même Que les voisins soient là ou pas, je l'apprécie Même maintenant c'est entre toi et moi Comment te dire ce que je ressens, ce que je, je, je ressens. Hum, Parce que ce que nous ressentons, non, ce que je je crois c'est d'un cantique que vous chantez, non Ce que je ressens. Tes bénéfices sont. C'est-à-dire que je suis là Alléluia Aïe, aïe, aïe. Hein? Il ne dit pas que, que nos vies, non, que ma vie. Vous voyez l'inspiration. Hein? Ah. S'il vous plaît, considérez les choses. Frère, et ça. Nous partons vers chez nous. Pas vers chez quelqu'un. Nous sommes des locataires ici, même si nous avons nos maisons, si nous avons acheté nos maisons, ils sont gros, ils sont. Pas, on a... Non, vous payez les pécountes immobiliers, non. Ça montre que la terre, la terre là, c'est pour l'État. Ah, tu es locataire du l'état. Et lui, il dit Ah, c'est ma propriété. Non, il est locataire de Dieu. Amen. Parce que personne n'a fait son pays, personne n'a dit Non, l'éternel appartient à l'éternel. Qui a créé les cieux et la terre Amen, et amen, dit, suis de amen. Et des gens sur le propriété. Vous voyez, on, voit, on regarde très mal les choses. Nous devons regarder de la bonne manière. Et puis, glorifions Dieu, notre Seigneur, parce qu'il nous a dit que nous sommes des pèlerins. Alors, ce qui veut dire que si je suis pèlerin, je jouis de ce monde comme nous ne jouissons pas. Utilisant comme en pas. Évidemment, je ne veux pas dire qu'on va dormir dans la rue, parce que Dieu nous donne des maisons. Donc, nous sommes dans ces maisons, mais ce sont des toits temporaires. Vous savez ce que le Seigneur, si Dieu nous aime on regarde Michel et puis Matthieu. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Soyez donc hospitaliers. Vous savez ce que ça veut dire, hospitalier Ouvrez la porte de vos maisons. Recevez les sans-abri. Je ne vais pas dire, écoutez maintenant les dehors. Vous comprenez quand on dit. Non, il ne faut pas aller à l'extrême. Que demain on entend au chef frère tel d'un plus peu plus de cela maintenant avec les mesures qu'on a tu peux pas voir si c'est combien de personnes chez toi qu'il a pris passé l'hiver il a rassemblé il a enlevé tout ce meuble il a mis des matelas et tous les sans-abri des quartiers garde du nord il les a amenés chez lui c'est bon vous savez c'est pas dans ce sens là c'est hein? quand un frère vient chez toi il a le désir de pouvoir venir chez toi ne monte pas d'abord la lénaire en disant, c'est seulement le moment ici. On ne peut pas attendre un autre moment. Bon, comme le Seigneur a dit, faites du bien, je vais quand même faire le bien. C'est-à-dire que nous comprenons. Et puis il dit, bon, j'ai arrangé ma maison, j'ai arrangé mes lits, tout ça, effectivement, bon, il va venir avec tout son bataillon, ça va être la guerre ici. Et je suis toujours lenté d'arranger. D'ailleurs, il faut comprendre que nous devons être ordonnés d'abord. Enfin, nous devons encore. Normalement, quand même, on est appelé à être ordonnés quand même. Pourquoi vous aimez les désordres On peut quand même aimer l'ordre, non Pourquoi toujours le désordre Pourquoi vous aimez les désordres monsieur? Vous aimez l'ordre. J'ai dit, désordre, je ne t'aime pas. L'ordre, je t'aime. Ceci, nous partir. Ah, Commencez une fois. Vous voyez que ça rentre en vous. Parce que c'est vrai pourquoi être désordonné de rien. Bref, beaucoup que nous comprenions. Ça, c'est le Seigneur qui parle à ses enfants. C'est pas beau quand vous entrez quelque part, vous trouvez chaque chose, la place sur les biens propres, effectivement, ici. Imaginez que nous soyons rentrés ici, les chaises, j'ai dire, mais ce n'est pas possible, ça. C'est frères ici, mais ben, quand tu compares à chez toi. Est-ce que vous comprenez C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que quand vous voyez l'ordre, vous, vous, vous prenez plaisir. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Les soleils, la lune, les arbres, tout, tout, tout, chaque chose a, a sa place. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être ordonnés, propre aussi. Vous me regardez, c'est vrai. Bien sûr que vous vous dites, oh, ce frère, il exagère. Il n'y a pas de problème. Mais lisez les Saintes Écritures. Je vous ai dit, ici, non Dieu veillait pour les camps. Comment les camps sont établis, même pour faire les histoires voilà, très, très, très, très loin Pas dans le milieu, effectivement. Dieu veille pour les choses. Donc l'ordre, la propreté, tout ça doit faire partie de nous. Donc euh, non seulement ici, dans nos maisons. Parce que quand même les gens viennent nous rencontrer devant, ils vont trouver des journaux empilés. Des... Donc, je donne un exemple. Soyons ordonnés. Enfin, je parle aussi à mes bien-aimés. Parce que, vous savez, frères et sœurs, quand quelqu'un vous insulte, c'est aussi moi qui insulte. Que vous m'aimiez ou pas, mais on vous met dans le long quand même. Euh, puisque vous êtes là, on dit, oui, son pasteur, c'est... Regardez, nous sommes allés chez lui, Ouh, il vit comme un rat. Son pasteur, c'est... C'est toujours ça. Alors, comme ton pasteur, c'est lui, il veut pas qu'on t'insulte ne prenez pas en mal Mais soyons ordonnés. Que quand les gens viennent, ils disent, oh, c'est souvent les enfants de Dieu. Ces je vous allez, oh, non, non, non, non, non, Et puis, Et vous entrez même par surprise. Dit, ça doit devenir l'habitude. Pardonnez-moi, ça doit devenir l'habitude. Ah, je quitte l'assemblée, j'arrive chez moi avant partie de, de l'assemblée, je m'arrête tout Père, père, parce que je n'en sais jamais, après les pasteurs peut dire, bon, je vais voir un café chez toi oh pasteur attends, réchaud d'abord réchaud d'abord, et puis je cours vite, ah, mais je dis non, je suis pressé parce que, je ne sais pas j'ai déjà annulé mon rendez-vous pour venir chez toi, ou attends d'abord frère Jeunesse, préparez d'abord les pasteurs et puis je vais pourquoi les pasteurs veulent venir, puisqu'il fils un café vous comprenez donc, juste quand même, avant de partir. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela, mais bon. Il ne faut pas sortir comme si on allait à la guerre. Je dis Ouais, dépêche-toi, dépêche-toi. Derrière, c'est la catastrophe. Et puis, même le contrôleur de compter à gaz, s'il vient, comme on était venu le matin, il est parti à il va venir. C'est qui qui vit ah, Les étrangers. C'est comme ça, ça commence, hein. Ils sont toujours comme ça. Oh, dans le... ils sont toujours désordonnés. Frères et sœurs, nous, nous appartenons à un royaume. Amen. Ah oui, nous ne sommes pas des Africains. Quand je dis, ah, vous savez, ces gens-là sont désordonnés chez eux. Les Africains, ils sont désordonnés. Vous allez les dire, c'est pas possible. Non, nous ne sommes pas des Africains. Amen. Nous sommes un peuple de Dieu. Amen. Notre Père, il est ordonné. Amen. Quand ils viennent, il veut... hmm, ils sont différents, hein. Comme les Nous pensions que ces africains. Ils sont différents, propres, Or, même pas surprise pour venir vérifier les compteurs. On trouve que leur cuisine, il est bien, il n'y a pas de gras par terre. nettoyé, tout ça. Le compteur, il est bien, parce que souvent, nos compteurs, ils sont pleins de toits d'araignée Donc, le compteur, je ils sont bien propre Il n'y a pas... Non, ils nettoient. Ah, ils nettoient. même jusque là. Ils sortiront là-bas, ils vont aller leurs amis qui sont au travail. Il dit non, ces Africains, on nous avait raconté Parce que souvent ce sont des, des préjugés hein. On nous avait raconté que chez eux Non, je suis rentré chez eux, même dans la cuisine Tu peux même t'asseoir à partir. C'était bien, il dit, oh qui ça mais Les Africains, oh, maintenant quand ils vont vous voir Ah bonjour monsieur, bonjour madame Quand vous voyez quelqu'un, c'est parce qu'on les a raconté de vous bah, Pardonnez pour ce pour le temps, mais c'est pour que vous compreniez Que ça va plus loin Alors il faut casser l'image Bien sûr nous ne sommes pas des Africains, comme on dit, désordonnés. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Ordonnés. Qui marchent effectivement. Ils disent ça, je dois être comme ça, comme ça. C'est important pour vous. Les témoignages que vous rendez aussi, vous allez dire, « Ah, ce sont des chrétiens. Vous comprenez Ils vont toujours à l'église. Oui, ça, c'est l'église des Africains. Parce que même quand ils prient, vous venez chez eux ils sont toujours pareils. Non, oh, ce n'est pas l'église des Africains. C'est un peuple de Dieu. Amen. Ah, c'est là, je suis allé le voir, chez à la maison. Mon Dieu d'amour. Il dit ça, tu as envie de devenir chrétien. Pourquoi Parce que... Ne vous fâchez pas. Oh. Non. Nous, nous, nous revenons dans Miché. Parce que je vois que ça devient silencieux. Et puis, on me regarde bizarrement. On dit, comment ça se fait qu'il est parti de Miché. Il est parti vers nous. Et puis, comment c'est nos maisons, nos cuisines et tout ça. C'est ce que Dieu, je pense qu'il veut. Le Seigneur aime son peuple. Amen. Il est très jaloux de vous. Il ne veut pas que les gens vous parlent du mal de vous. Amen. Il faut que la bouche de ces gens soit fermée. Amen. Il vient avec des préjugés il rentre. Oh, C'est pas possible. Oui, parce que Christ vit dans cet endroit. Amen. Et vous êtes doux Je suis chrétien. Amen. Ah, je vous ai dit que vous êtes doux. Je dis Je suis chrétien. Amen. Ah, ah bon oui. oui. Parce que j'ai déjà été chez les autres. Oui, chez les autres, qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas comme chez vous. Mais chez les Amen. autres, nous, nous sommes citoyens des cieux. Amen. Alors ne soyez pas fâchés. <rire> Miché, alors, Miché, que nous lisons au chapitre Puis nous retournons la Matthieu, parce que nous n'avons pas terminé, Matthieu. Hein? Hein, nous l'avons lu, et puis bon, nous lisons Miché, comme ça vous voyez. Puis nous retournons vite à Matthieu, parce que les temps filent aussi vite. Voilà, et ce qui est merveilleux dit, mais quel Dieu est vraiment semblable à toi. <rire> Arriver à ce point-là, de se poser cette question, c'est parce que, parce qu'il voit l'émotion dans laquelle il a eu à pouvoir le dire. Lui-même, il a, il a réalisé, mon frère, comme nous l'avons dit, et ce qui était donc entré, effectivement, en Égypte, effectivement, par les trichements, par les biens, effectivement, des, des, des Joseph, qui était là en Égypte. Et puis, son papa qui on avait dit que son fils Joseph était déjà mort parce qu'il n'était pas aimé par ses frères, effectivement, vous connaissez cela, Qu'ils l'ont vendu, effectivement. Dieu, quand il vous aime, même si on vous rejette par les gens, c'est toujours un programme de Dieu. C'est ça. Je n'ai pas entendu oui. Amen. Amen. Ah. C'est pourquoi ne vous plaignez pas. Amen. Les plaintes et les murmures, chrétiens, sachons nous en capter. Est-ce que c'est est comme ça qu'il n'aimait pas Joseph pour quelle raison Parce qu'il était spirituel. Cet esprit en question n'a pas commencé aujourd'hui. Tout a commencé depuis la Genèse. Est-ce que vous voyez Quand, quand le mal ne s'était pas introduit. Vous êtes fatigué Non. Quand le mal ne s'était pas introduit dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Quand cette serpente, Satan n'était pas là. Ben, il n'y avait pas de problème. C'était l'harmonie, c'était la joie, c'était la paix, effectivement, ici. Mais c'est quand le malin s'est introduit qu'on nous a fait sortir, effectivement, Caïn et Abel. Et on avait quoi Que Kayan, Abel, était un homme spirituel. Vous comprenez cela Un homme spirituel. Et son frère Abel, il était un homme charnel. Ah oui, qu'est-ce qu'il a apporté comme offrande Des choses terre à terre. Oui, n'est-ce pas Des choses de la terre. Mais vous savez ce que Abel lui a apporté comme offrande à Dieu Le sang. Et puis la Bible dit, ce n'est pas une révélation. Donc il était un homme qui s'occupait pas choses de changer la terre mais qui était intéressé comme Jacob et Esaü certainement c'est vrai voilà que puisque Abel était aimé par Dieu qui était spirituel Caïn s'est vengé. Qu est qui, quel est mal? Est-ce que vous avez entendu qu'Abel avait insulté Caïn? Qui lui a fait la guerre dans le coulisses? Pas du tout. Mais c'est Caïn qui s'est tourné vers Abel et qui l'a tué. Vous connaissez cela, non? Parce qu'on parle que le sang de juste. C'est vrai. Le sang d'Abel, effectivement. Et comme. Vous pouvez aussi les voir aussi, comme nous disions, en rapport avec Esaïe et Jacob. Vous remarquerez effectivement aussi le goût et la manière de pouvoir désirer les choses, comme entre l'un comme l'autre aussi. Et si vous suivez les scènes d'écriture, vous remarquerez effectivement que c'est comme cela, en fait. Alors, nous parlions donc de Joseph mais ses frères l'ont détesté ils ont voulu le tuer parce qu'ils voulaient complètement le tuer or Dieu a eu à montrer une vision à Joseph dans cette vision c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont eu à pouvoir le détester il a vu en fait des bottes qu'ils avaient mis effectivement de ses frères et tout ça et puis sa botte à lui et toutes les autres bottes et, puis, et se sont donc prosternés devant celui d'eux Joseph. Et ses frères ont dit, mais tu veux te prendre pour qui Que tu es le plus grand pour nous. Parmi effectivement, la colère s'est emparée d'eux. Lisez dans la scènes Écritures. Et c'est comme cela qu'ils l'ont traîné dans les champs, tout ça, pour le mettre dans le puits, pour le tuer. Ils voulaient vraiment le tuer. Mais c'est un de leurs frères qui a dit, mais non, ne faisons pas ça, c'est une perte inutile. Au lieu de les tuer, effectivement, là, ce moment-là, il y avait... Une... C'est un chameau qui pas de, de ben, J'ai pas que c'était un qui est passé, effectivement, aussi. Et qui achetait achetait achetait achetait esclave, je pense. Et il passait, il dit, mais au lieu de pouvoir les tuer, parce qu'il voulait vraiment les tuer. Mais la pensée vient de l'un. Oui, c'était qui Il dit, mais vendons-le comme esclave comme ça nous nous en débarrassons. Et pourquoi ne l'ont-ils pas tué Alléluia Alléluia Pourquoi Parce qu'il voulait les tuer pourquoi nont ils pas tué? Puisque Dieu avait montré la vision. Si le tuait, les plans de Dieu n'allaient pas s'accomplir. C'est la même chose que Dieu fait pour toi. Nous devons connaître. Je vous vois en train d'être fatigué, tout ça, parce qu'on arrive. C'est ça que, vous savez, ça me, ça me chagrine, moi, quand je vous vois prendre des positions que vous vous sentez mal à l'aise. Vous savez, c'est une grâce de Dieu que je me tiens debout. Vous êtes assis. Et c'est moi qui se tiens debout ici. Je ne peux pas dire, vous savez, physiquement, cinq minutes et puis je m'assieds. Vous êtes assis. Et vous prenez des positions comme vous êtes tellement fatigué. Et quand vous faites ça, et que vous êtes distrait, quand le Saint-Esprit voit cela, vous attristez le Saint-Esprit. Et vous mettez en des conditions telles qu'il ne puisse plus vous parler, parce qu'il a déjà vu ce que vous êtes. C'est ça, et nous prions, je gémis pour vous, je, je pleure Dieu pour vous, nous prions pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu, Qui doit. vous, vous allez courir à la maison chez vous, vous allez vivre toujours dans les péchés parce que Satan vous met les jours où le Seigneur viendra, tu resteras, tu vas faire quoi avec ces choses Parce que de toute façon, ces choses en question vont passer. Voilà les choses qui vous amènent dans des endroits spirituels, qui vous amènent vers le ciel. N'avez-vous jamais lu aussi qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement pour lesquels vous croyez, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu J'ai toujours eu à pouvoir dire, mais en une journée, vous avez 24 heures. Puis dans la semaine, on court, comme parce qu'à cause du couvre-feu, il n'y a qu'un seul jours Un dimanche, quand même, pour donner à Dieu. Un dimanche, quand même. Ça fait très mal au cœur. Ça brise le cœur, c'est vrai. Quand ça brise le cœur, on ne sait même pas continuer. C'est ça le problème. Et pourtant, quand vous êtes comme ça, vous êtes très pressé, mettez-vous dans un coin on ne vous, vous voit pas. Avec votre pressé, vous sautez. Comme si vous alliez aux toilettes et puis vous disparaissez. Personne ne va encore. Parce que déjà, on ne pouvoir vous voir le matin. Et quand vous restez, vous commencez à pouvoir arrêter comme ça, ça fait très mal. Maintenant, regardez dans quel état on se trouve. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Oui, frère, nous allons nous lever, nous allons prier que le Seigneur, notre Dieu, nous aide et nous soutienne. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Merci. Il conduira tout le pas de Et mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, avec lui, avec lui, je me... Je crains aucun danger Avec lui je mens toujours plus haut. Alléluia, Alléluia Gloire à son Saint Nom Alléluia, Alléluia Gloire à son Saint Nom Bientôt Jésus reviendra Dans son sang Avec nous gloire à son Seigneur.